Astuces pour créer un document infographique Un document infographique est une représentation visuelle de données, de résultats et de faits. Le texte est souvent minimal puisqu'une partie du sens est exprimée à l'aide d'éléments graphiques. Le document infographique sert à présenter de manière claire et attrayante les résultats essentiels de vos recherches sur un secteur d'activité ou une organisation créer un document infographique en trois étapes. Première étape, isolez les résultats essentiels de l'analyse que vous avez effectuée. Retenez un ou deux points de la description de l'industrie ou du secteur, de ses forces et de ses faiblesses, des menaces qui pèsent sur elle et des possibilités qui s'offrent à elle. De fait, il n'est pas nécessaire d'inclure toute l'information recueillie dans votre document infographique, Choisissez les éléments à utiliser après avoir trié les points essentiels. Deuxième étape. Réviser et peaufiner le texte. Corriger les fautes et utiliser un langage simple et clair. Demandez à un ami, à un membre de votre famille ou à une collègue de lire votre texte et de vous dire si elle ou il le comprend aisément et peut vous en expliquer le contenu. Troisième étape. Maintenant que vous avez réuni l'information nécessaire, choisissez la forme qui peut le mieux présenter le tout de manière organisée. Avant de vous lancer dans la conception de votre graphique, dessinez un schéma général et prévoyez l'espace nécessaire au diagramme et aux illustrations qui compléteront vos données. Important, le rapport entre texte et illustration doit être équilibré. Mieux vaut commencer modestement sous peine de compliquer inutilement les choses. Ces trois étapes vous aideront à créer votre premier document infographique. Ne manquez pas d'ajouter cette compétence sur votre CV en précisant le logiciel utilisé pour créer le produit final.